Et bienvenue sur Langue en Poche Aujourd'hui, je vais vous présenter deux mini-jeux pour le FLE Le premier jeu, c'est le détecteur de fautes. Grâce au détecteur de fautes, vous allez vous entraîner à repérer les fautes. Le site vous propose 5 catégories de fautes. Vous avez l'orthographe d'usage, l'orthographe grammaticale, la syntaxe, la ponctuation et le vocabulaire. Ensuite, vous avez quatre modes de jeu différents disponibles. Vous pouvez choisir une catégorie et trouver les fautes dans cette catégorie. Donc, Par exemple, vous choisissez la catégorie orthographe grammaticale et vous allez essayer de trouver des fautes qui sont seulement des fautes d'orthographe grammaticale. Ensuite, vous pouvez aussi catégoriser les fautes, c'est-à-dire que les fautes sont déjà trouvées dans le texte et vous, vous devez dire si c'est une faute d'orthographe d'usage, une faute de syntaxe, une faute de ponctuation. Voilà. Et ensuite, vous devez trouver et catégoriser les fautes soit avec des indices, soit sans indices. Au cours du jeu, vous pouvez trouver des petits conseils qui vont vous rappeler les règles d'orthographe, les règles de grammaire. Et ces petits conseils sont appelés des mandats. Si vous avez un petit peu de mal à lire les textes, vous pouvez aller dans les paramètres, en haut à droite, et choisir de changer la taille du texte et ou l'interligne du texte. De base, l'interligne est à 1, je crois, et franchement, c'est pas génial parce que les, le texte est très très serré. Il vaut mieux la mettre à 1,5, vous verrez beaucoup mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez jouer sur euh, l'ordinateur ou sur votre tablette ou un téléphone sans problème parce que euh, le site va s'adapter, il est responsive. <musique> Deuxième jeu pour le Fleu, c'est un jeu pour travailler sur les participes passés. Alors cette fois, vous avez euh, un peu de contextualisation en fait vous êtes dans un tunnel et vous devez trouver la sortie du tunnel et pour trouver la sortie vous devez répondre à des questions sur les participes passés. D'abord vous choisissez votre niveau, vous pouvez commencer par le niveau le plus bas et ensuite augmenter la difficulté et dans les énoncés des fois vous allez voir des mots qui sont en bleu ces mots en bleu, si vous cliquez dessus vous allez avoir accès à des règles de grammaire ou à des définitions a la fin de chaque phrase, vous avez un, une image récapitulative qui vous résume tout le cheminement de la pensée pour résoudre les énigmes sur les participes passés. Vous pouvez jouer à ce jeu sur un ordinateur ou une tablette, euh, vous pouvez aussi le faire sur un portable mais je le conseille pas trop parce que l'interface n'est pas vraiment responsive donc c'est pas très joli. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt sur Langue en Poche avec une nouvelle vidéo. Salut